T'es parti seul, en éclaireur. Écoutez-moi. Votre boulot consiste à débarrasser le monde du bioterrorisme. Et on ne pourra y arriver que si on se serre les coudes. On ne sacrifie personne. Exactement. Chacun d'entre vous est prêt à mourir pour notre cause. Mais mon rôle est de veiller à ce qu'on s'en sorte tous vivants. Arrête ça, Finn. Je suis désolé. Je n'abandonnerai aucun de mes hommes. Vous avez ma parole. C'est compris Oui, chef Finn, fais-nous le point. Bien, chef. Les guerriers utilisent un nouveau type d'armes biologiques. Le QG les appelle « Javo. Ils sont très intelligents, Incroyablement forts et ils sont capables de muter suite à un traumatisme physique. Très bien, vous savez quoi faire. On se sépare en trois équipes. Allez-y Un. Oui, chef. Le bleu, c'est ça Oui, chef. Fine ma collée. Je sais que t'es nerveux. Mais l'équipe veille sur toi, ok Bien, chef. J'essaierai de faire de mon mieux. C'est aussi génial. Chérie Birkin, Sécurité Nationale. Cherry Birkin. Vous étiez à Raccoon City. Comment vous savez ça Claire. Quoi Vous êtes Chris Ma sœur m'a beaucoup parlé de vous. Chris, c'est un insurgé recherché. Oui, c'est un mercenaire, mais il est sous la protection du gouvernement américain. Il ne menace pas le BSAA. Sauf si on veille pour le faire. Qu'est-ce que tu viens de dire Oublié. Oubliez. à équipe Alpha, les renforts sont dans l'impossibilité d'atterrir à cause de la TCA. Abattez-la Reçu 5 sur 5. Bon sang Le radar détecte un énorme signal Il se dirige. Plus tard. J'ai donné les coordonnées au pilote. Merci beaucoup pour votre aide. Hey, hey. On se connaît? – Je sais pas, vous avez tous la même gueule pour moi. Désolé. – Pour qui il se prend Je dois me tromper Je vous souhaite bonne chance. Oui. Capitaine, c'est de la folie de le laisser partir. On a perdu combien d'hommes à cause de mercenaires comme lui C'est pas notre problème. On se concentre sur la mission du B.S.A. combattre le bioterrorisme. Ça va, je sais pourquoi on est là. Capitaine Le virus s'est... Je m'appelle les guerriers russes. Mmh. Contente de voir arriver la cavalerie. Qui êtes-vous Je travaille ici. Je m'appelle Ada Wong. On me retenait en otage. Le virus, c'est... C'est ce qui doit créer ces javos. Oui, je les ai entendus dire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez entendu d'autre Peut-être pourriez-vous commencer par vous les armes. Donnez-nous une bonne raison de le faire. Neo Umbrella. Neo Umbrella. C'est eux qui soutiennent les Guerriers Roses. Officiellement, ils se présentent comme une organisation. Et donc, le virus C viendrait d'eux. C'est tout ce que je sais. D'accord. Merci d'avoir coopéré. Finn Je te charge de veiller sur elle. Bien, chef. Gardez un œil sur elle. C'est compris. Souvenir de moi. Ici les bons steaks sont rares, pas comme chez nous. Écoute, ma belle. C'est là pour remplir des verres et pour sourire. Alors, si tu la fermais Et si vous foutiez le camp de mon bar Pour aller où Hé hey. La dame vous a demandé de partir! J'aurais jamais cru voir Chris Redfield en train de se saouler dans un trou pareil. Vous êtes qui, vous? Pierce. Pierce Nevans. Ça me dit rien. Ça non plus Ça vous dit rien Qu'est-ce que c'est Vous vous souvenez vraiment de rien, on dirait. Hein du bioterrorisme. Mio. Vous, vous n'échapperez pas à votre passé, Chris. Où que vous alliez et quoi que vous fassiez. Vous êtes qui Qu'est-ce que vous voulez Ok. Vous m'avez oublié Et eux alors Vous avez le devoir de vous souvenir d'eux Si vous partez maintenant, ça voudra dire qu'ils sont morts pour rien Sans Bon sang, je vous ai cherché pendant six mois et voilà ce que je trouve Ça. Oui. C'est là qu'est votre place. Tout le monde vous attend. Tout le monde. On va vous ramener, capitaine. D'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui est arrivé à Dawang Vous vous souvenez Capitaine. Où est-ce qu'elle est, qu elle, est elle dirige Neo Umbrella. – Tous ces terroristes Elle est dans sont... cette ville ou pas On l'a vue plusieurs fois depuis le début des attentats. Oui, elle est ici. Dites aux hommes que nous partons. Bien chef. Ils sont en vie. Ils ont disparu il y a six mois en édenie. – Faut les rattraper !– Notre mission est d'éliminer les armes biologiques. – Mais Neo après là, les pourchasses !– Je le répète. Vrai. Notre mission est d'éliminer les armes biologiques. – ou je trouverai quelqu'un d'autre pour le faire. – Vous entendez ce que vous dites Où est-ce que tu te caches, saloperie C'est de la folie C'est trop dangereux, on doit se replier Capitaine ah Vous me cherchez, les gars Bienvenue en Chine. Ah, non, non On n'a pas le choix, il faut le tuer Il ferait pareil pour nous Gardez votre sang-froid. Après ce qu'elle nous a fait endurer, vous savez combien de nos hommes sont morts à Costal Je suis avec vous, capitaine, mais votre vengeance personnelle ne nous mènera à rien. Si vous aviez gardé votre calme, ça nous aurait peut-être évité certaines morts. La ferme. Est-ce que notre mission compte encore à vos yeux La ferme Il y a tellement d'hommes qui sont morts alors qu'ils croyaient en vous Qu'est-ce qui est arrivé au légendaire Chris Redfield, hein Où est-ce qu'il est passé Heureusement que Finn n'est plus là pour voir ça. Je vais retrouver Ada. QG, ici Alpha Leader. Je dois localiser Ada Wong. Je viens avec vous. Quelqu'un doit veiller sur vous, que vous le vouliez ou non. Est-ce que c'est là qu'ils auraient mis au point le virus C C'est un témoin important, on a besoin d'elle. Un témoin C'est elle qui a causé tout ça Non, c'est pas elle, c'est Simmons, le conseiller de la sécurité. J'ai perdu tous mes hommes à cause d'elle. Et moi j'ai perdu 70 000 personnes Tout le président à cause de Simmons Elle travaille pour Neo Umbrella, tu sais ce que ça veut dire Ouais, je sais. Et tu vas quand même protéger cette femme Charge de Ada. Occupe-toi de Siemens. Chris. Je sais que tu feras ce qu'il faut. Je ne m'arrêterai pas avant. Est-ce que vous le sentez se répandre dans votre corps Je vous donne seulement ce que vous m'avez donné. Rien de plus. Simmons. Au début, vous aurez peur. Mais n'ayez crainte. Vous devenez juste le monstre que vous avez toujours été. Comme tous les êtres humains sur cette planète. Avec votre famille, vous avez peut-être modelé le monde tel qu'il est. Mais dès demain... Je vous assure que tout ça va changer. n'avez pas encore assez, Même après avoir perdu tous vos hommes. Une fois de plus. Vu vos états de service, je dois dire que je n'aimerais pas être dans votre unité, Chris. Ne m'écoutez pas, capitaine Mais où sont mes bonnes manières Enfin, franchement, je devrais remercier vos hommes pour avoir été d'aussi bons cobards. Depuis les données, je n'attends qu'une chose votre mort. Mais il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice. C'est fini, Yada. Eh oui, c'est fini. Le porte-avions va tirer d'une seconde à l'autre. Oh, tirer Et les morts envahiront les rues. Ça vous dit quelque chose C'est comme à Raccoon City. Mais cette fois, il ne s'agit pas que d'une ville, mais du monde entier. On ne peut plus l'arrêter. Non. Merde Putain, qu'est-ce qui vient de se passer On dirait une souche différente. Il y en a deux qui manquent. Prenez ce qui reste on va les rapporter au QG pour analyse. Ici Alpha Leader. Il me faut vite un rapport sur les navires manquants. La ville a été attaquée et nous avons perdu contact avec nos agents sur place. Il nous faut du temps. On n'en a pas. Cette attaque terroriste n'était qu'à l'heure. La véritable attaque va répandre le virus. Et maintenant Allons voir dans le hangar. On devrait trouver un avion. Oui, chef. Ah. Je me mets en contact avec l'agent Léon Kennedy. Quoi Léon Léon, où t'es Chris, on est devant cette chine, pourquoi Parez-vous d'ici Deux otages sur un champ pétrolifère sous-marin. L'agent Sherry Birkin et Jake Muller. Petit ce Wesker. Wesker? Chris, il a les anticorps du virus C. Bien sûr. J'y vais. Ok, merci. Léon, attends. Faut que je te dise quelque chose. Ada Wang est morte. Ok. Aide Sherry et Jake. C'est primordial. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule personne qui puisse encore sauver le monde. Le fils de celui qui a failli le détruire. Et c'est à moi de le secourir. L'homme qui a tué le père. Comme je disais, quelle ironie. Je ne sais pas. C'est peut-être le destin. Parce que. Je dois laisser cette guerre derrière moi. Quand on aura sauvé Jack, je rendrai mon arme. Quoi Une minute Il est temps que quelqu'un me remplace. Je serai honoré que ce soit vous. Je. Je pense pas être prêt. Vous êtes arrivé jusque-là, non Ok. On y est mmh. Capitaine Ok. Je crois que c'est bon. – Il nous en veut !– Il faut y aller Chris Je suis content de vous voir. Eh, hey, C'est vous qui nous avez libérés Décidément, vous êtes de vrais héros. Vous me rappelez votre père. Eh, pas si vite. Vous l'avez connu. Ouais. En effet. C'est même moi qui l'ai tué. Vous devriez tenir votre chien. C'est entre lui et moi. Allez-y. Tirez. Vous en avez le droit. Mais promettez-moi de survivre. L'avenir du monde en dépend. Mais vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire, putain ?– Arrêtez !– Baisse ton âme, maintenant Dites-moi… Vous avez suivi les ordres ou c'était personnel Les deux. Jake, pitié, tu arrête Allié, baisse ton arme des choses plus importantes en jeu que vous et moi. – Il faut se barrer. Jake Je sais Je reste On y va. – Attends !– Hé hey, T'as une mission à terminer Moi, capitaine, je l'ai fait pour le BSA, pour notre avenir. Je sais, et c'est très admirable. Mais tant que vous. Je veux pas l'entendre. Ouais. On va sortir tous les deux, ok Allez… C'est bon Allez, Bias. On fout le corps. Capitaine On a reçu de nouveaux ordres. Bien. Alors, allons-y. Oui, chef.